Bonjour à tous! Bienvenue dans l'émission Parlons des plantes. Aujourd'hui, on accueille Caroline, qui est une herbaliste, qui euh, anime le compte Mes recettes naturelles. Et surtout, on va parler de comment les plantes nous aident à vivre dans un environnement plus sain. Donc, c'est une, une approche très complémentaire à celle de l'herboristorique traditionnelle. Euh, vous allez voir, ça va être très intéressant. Bonjour à ceux qui arrivent. Hello! Ah. <rire> Salut! Donc je disais, donc Caroline, tu vas nous parler justement d'un sujet que je n'ai pas encore abordé dans les interviews avec les précédents invités. Euh, C'est comment les, les plantes peuvent nous aider à vivre aussi dans un environnement plus sain. Mmh. Il y a bien sûr l'herboristerie parce que toi tu t'es formée à l'ELPM en tant qu'herbaliste. Euh, on, on a parlé dans les interviews précédentes de comment les plantes médicinales pouvaient nous aider et, de, et des visions de l'herboristerie. Tu vas nous en parler aussi, mais tu vas aussi élargir le propos. En fait, puisque tu as développé un énorme savoir autour de la fabrication des cosmétiques en intégrant des plantes autour de la fabrication de tous les produits naturels qui permettent d'avoir un environnement sain, et on sait qu'une exposition chronique à des substances qui sont issues de la chimie de synthèse peuvent s'avérer délétères pour la santé. On sait qu'il y a un énorme enjeu en fait autour de ça et euh, c'est assez simple et assez ludique aussi d'apprendre à faire soi-même ces produits naturels. Donc euh, toi tu proposes des formations, tu proposes aussi des accompagnements euh, à des personnes qui sont entrepreneuses, surtout femmes je crois. Bah, pensez de constater que ce sont beaucoup les ah. femmes qui se lancent dans ces activités ça marche voilà et c'était pour introduire mais du coup je te, je te laisse nous dire aussi ton parcours ce qui t'a amené aux ouais. plantes médicinales dans un premier temps développer un petit peu ta, ta vision des choses de, de l'herboristerie de comment les plantes peuvent nous aider de façon assez générale du moins je te laisse un petit peu développer ce qui, ce qui te parle le plus et puis dans un troisième temps on va parler du pissenlit et ce qui va être génial c'est que tu vas nous parler de comment on peut travailler le pissenlit de différentes façons pour l'intégrer dans notre quotidien. Et tu n'as pas choisi la plante la plus facile pour non. décliner euh, en savon. Euh, dans les <rire> Voilà, okay. donc on va voir. <rire> génial. Bah, écoute, merci Marie. Je suis ravie d'être avec euh, toi et avec vous tous ce soir. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir partager euh, toutes les facettes de l'herboristerie. Et euh, mm. c'est vraiment euh, un domaine dans lequel chacun s'exprime en fait tel qu'il est avec euh, sa perception, sa façon de vivre les plantes au quotidien. Et alors pour parler un petit peu de mon parcours, donc moi, vous me connaissez peut-être sur le blog Mes recettes naturelles. Euh, je suis donc herbaliste. Comment je suis arrivée aux plantes, en fait, euh, en fait j'ai suivi mon intuition. C'est assez étonnant de dire ça, euh, parce que moi, j'étais dans le marketing. Hein, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le marketing à inventer des services et à les commercialisée dans des grands groupes euh, et j'étais même parisienne à l'origine et en fait petit à petit j'ai senti vraiment cet appel de la nature qui déjà m'a poussé à déménager et un jour je m'en souviens très bien je te l'ai raconté Marie, j'étais en train de déjeuner et tout d'un coup comme on dit en anglais out of the blue ça m'est arrivé comme ça je me suis dit mais évidemment c'est ça c'est évident quoi et donc je me suis inscrite à l'école des plantes dans l'après-midi pour une formation de trois ans en herboristerie, en n'ayant pas du tout mesuré la tonne de travail que ça allait être. Mais euh, voilà, j'étais absolument passionnée euh, par ce, ce que j'ai fait. Et j'avais déjà commencé euh, à partager euh, mon cheminement euh, sur mon blog, effectivement autour des toxiques, ce que j'appelle les toxiques et les polluants. J'appelle ça même les toxipolluants. Euh, parce que comme beaucoup de mamans, de jeunes mamans, j'ai eu euh, des enfants qui avaient une peau euh, à problème en fait. une peau hyper réactive. Mmh. Euh, qui ont tout de suite euh, manifesté sur leur corps euh, le, la réaction au, au, aux substances synthétiques auxquelles moi, en tant qu'adulte, je ne réagissais plus. Et donc j'ai absolument voulu trouver une solution et j'ai commencé par euh, beaucoup faire de recherches et j'ai éliminé tout ça petit à petit. C'est ça qui m'a conduit à vraiment aller très très loin dans l'autonomie avec les ingrédients naturels. Donc Comme beaucoup de monde, j'ai commencé par faire ma lessive, mes cosmétiques, euh, tous, oui, et pour, pour mes enfants aussi avec des choses assez basiques. En fait, le but, c'était d'aller vraiment sur euh, du non-transformé. Et comme en même temps, j'avais déjà dans la tête ce, cet appel que je n'avais pas encore identifié pour les plantes, j'avais commencé à faire pousser des choses sur mon balcon et je commençais naturellement à les mettre euh, dans tous mes produits. Donc, j'ai fait mes premières crèmes pour l'eczéma de ma fille, euh, avec de la bourrache. Enfin, je ne savais pas trop encore, mais voilà, je commençais à en mettre. Et, euh, et aujourd'hui, après être formée à l'herboristerie, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un vrai cheminement pour vivre mieux au naturel. Et il y a tellement de façons de le faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me, on va le dire le mot, il faut pas, mais je me soigne avec les plantes et je soigne ma famille avec les plantes. Et on n'est pas souvent malade, <rire> je veux dire. Euh, parce que c'est de la prévention, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une hygiène de vie au quotidien. Donc ça, c'est la façon un petit peu euh, euh, traditionnelle, en fait, de voir euh, la phytothérapie, l'herboristerie. Mais moi, je mets les plantes dans tous les domaines de ma vie. Et, et c'est ça aussi pour la, la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler du pissenlit, parce que c'est vraiment emblématique de ma mmh. vision de l'herboristerie, qui est une herboristerie pratique, qui est une herboristerie familiale, d'avoir des, des plantes simples, hein, qui sont à portée de main. On va les prendre dans le jardin, on les fait sécher, on les transforme. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. Donc, ce que je partage sur mon blog et sur mes euh, différents réseaux, c'est euh, vraiment comment aller, comment comprendre en fait ce dont on a besoin. Parce que chaque personne est différente. Et même quand on parle de, de produits naturels, de cosmétiques, on, on réagit tous différemment donc déjà il faut faire un premier travail de se réconcilier avec son corps et de savoir ce dont on a besoin mmh. ensuite aller chercher les bonnes plantes et puis après j'enseigne les pratiques de l'herboristerie traditionnelle pour euh, transformer les plantes donc ça va être de l'infusion mais mmh. on infusion, on peut faire plein de choses on peut faire un shampoing, on peut faire des crèmes on peut faire des toniques pour les cheveux euh, on peut faire des toniques pour le visage on peut se faire des soins quand on a la peau irritée Enfin, euh, ça va très très loin donc je, je parle de ces différentes formes galéniques, donc l'infusion, la teinture, euh, les macérations. Beaucoup, je fais énormément de macéras huileux Et ça, c'est très très intéressant euh, parce que on apprend aussi qu'on peut se passer des huiles essentielles. Et ça, c'est vraiment un message que j'avais envie de passer ce soir. Merci. <rire> parce que voilà, je vois que il euh, y a énormément de monde qui s'intéresse à la cosmétique naturelle et je trouve que c'est super. Euh, de la même façon, faire ses produits ménagers naturels, c'est top. Par contre, ce n'est pas bien de le faire en utilisant des huiles, des huiles essentielles. Je vais le dire clairement parce que les huiles essentielles sont des ressources qui sont très, très précieuses. Quand on mesure la quantité de plantes qu'il faut pour faire oui. un litre d'huile essentielle, en fait, on n'a plus du tout envie euh, d'en mettre là, on n'en a pas besoin. Et quand on fait ça, on s'inscrit aussi dans une démarche de préservation du vivant, de préservation de la planète. Donc c'est vraiment contre-productif en fait finalement d'aller chercher sur étagère des huiles essentielles qui sont très puissantes euh, mais qui sont pas, pas utiles. Et c'est pour ça que je vous parlais des macéras parce que c'est une très très belle façon d'extraire euh, les molécules des plantes dans une forme liquide très facile à utiliser brute. On peut mettre un huile, une, infusion, huile, une macération huileuse directement sur la peau et on peut l'utiliser dans plein plein de choses. Et on peut aussi le manger, parce que ça ne s'arrête pas là. J'expérimente aussi beaucoup la cuisine avec les plantes. D'accord. Tu... Alors, on en, parlait, on en parlait la dernière fois. Moi, ce que je trouvais très, très intéressant dans le fait de ne, ne pas se limiter justement à, à, à l'herboristerie au sens de, donc de la phytothérapie, des tisanes et de, et de toutes, les, toutes les formes qui peuvent nous, nous permettre d'être en meilleure santé et donc d'aller plus loin et de... Préparer ses cosmétiques et préparer aussi les produits d'entretien de, de, de son environnement. Ce que je trouve intéressant, c'est les parallèles que tu peux faire. On, on, on prend l'exemple typiquement du shampoing, dans lequel tu vas mettre du gel de lin, ou alors je ne sais plus ce que tu mettais d'autre, mais en tout cas, tu vas chercher les mucilages, les mucilages qu'on qu va avoir aussi dans, les, dans certaines tisanes pour le côté émolliant, adoucissant. Je trouve ça assez amusant de pouvoir faire le. Enfin, d'avoir cette approche des, des plantes on va dire transversale qui permet euh, de mieux comprendre le fonctionnement de certaines plantes. Je trouve ça très intéressant aussi. Oui, c'est vrai que c'est une façon vraiment d'expérimenter de, la plante euh, complètement, mm. euh, de la faire entrer dans, dans sa vie. J'ai toujours euh, pensé que la plante, elle s'appréhende d'abord de façon euh, unique. en fait. Il faut apprendre mm. à la goûter toute seule et pas tout de suite dans des mélanges. Mais quand on l'utilise euh, pour soi, pour son corps, pour son environnement, c'est pareil. Effectivement, je fais tous mes shampoings naturels, Et donc je vais chercher à extraire une base mucilagineuse, qui mmh. va être la base de mon shampoing, donc qui est émolluant, qui fait beaucoup de bien aux cheveux, puis je rajoute des petites choses, mais ça reste des recettes très très simples. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la transmission que je fais, donc dans mes formations en ligne, c'est que je vois vraiment la transformation de mes élèves qui au départ, pour la plupart, viennent dans mes formations parce qu'elles ont encore une fois, je dis « elles hein, », mais il y a quelques hommes, mais pas beaucoup. Elles ont ce déclic, en fait, cette envie de prendre soin d'elles autrement. Et en mmh. fait, elles, en, en pratiquant de la façon dont je pratique, elles, elles découvrent le monde des plantes, vraiment. Mmh. Et ça, c'est euh, quelque chose de génial. Oui, ouais, bah de mettre la, entre guillemets, la main à la pâte, ça peut donner un rapport un peu différent euh, au monde qui nous entoure en fait, aussi, Ouais, Tout à fait. Et c'est la base et de, de l'autonomie. C'est la base de l'autonomie, et puis il y, y, y a une sorte de confiance qui, qui, qui s'acquiert avec le temps, confiance dans sa capacité, à, oui justement, donc en son, sa capacité à être autonome aussi, mais plus on arrive à faire de choses soi-même, plus on peut s'affranchir aussi de, voilà, de, de, de, de, de substances externes, plus, plus on a confiance aussi dans ce avec quoi on est en contact au quotidien. Enfin Je veux dire, on a un peu la maîtrise des, des produits auxquels on est exposé en permanence, donc c'est intéressant aussi pour ça. Euh... Um... Oui, et donc, effectivement, pour les sujets, donc, pour les enfants qui sont fragiles au niveau de... Alors, pour tous, c'est intéressant, mais il y a des sujets qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a les hypersensibles. Il y a aussi les gens qui ont une hypersensibilité de fait de certaines maladies, comme les gens qui ont la maladie de Lyme. On en parle souvent, mais ça déclenche des énormes hypersensibilités. Enfin, voilà. Euh, il y a certaines pathologies, en fait, euh, qui déclenchent des. qui aggravent, on va dire, ou qui accentuent des hypersensibilités. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut, faut un petit peu. Euh, tout, euh, tout modifier dans, dans son environnement euh, euh, intérieur, dans sa maison. Mais c'est très intéressant d'avoir euh, cette évolution-là. En fait. Donc des fois, certaines maladies euh, qui tombent comme ça et qui sont difficiles à vivre peuvent nous amener quand même aussi à cheminer vers, euh, vers un lien un peu différent au, au monde qui nous entoure. Tout à fait, oui, c'est vrai. et Je l'ai observé beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations, des parcours de santé un peu compliqués qui arrive euh, euh, à ce déclic, en fait, qui permet d'épurer mmh. et de essayer de vivre dans un environnement plus sain. Au départ, c'est une démarche qu'on fait pour soi, petit à petit, ça s'élargit. Mmh. Et il y a un autre moment qui, a, qui est vraiment clé. Moi, je suis très sensible aux euh, perturbateurs endocriniens, enfin sensible dans le sens, j'ai vraiment à cœur cette cause qui, euh, pour moi, est sc scandaleuse, enfin... On est tellement exposé, et même moi qui ai fait un énorme travail, je ne pourrais jamais dire que je ne suis pas exposée. je le suis peut-être moins, mais c'est très très compliqué. Donc il euh, y a un gros travail à faire pour, euh, pour éliminer les principales sources d'exposition. Et moi qui ai des enfants, euh, et notamment une petite fille qui commence à avancer petit à petit vers la puberté, la puberté c'est une période d'exposition qui est critique. Parce qu'il y a un voilà, développement cellulaire, développement hormonal et c'est aussi l'âge où les petites filles commencent à être de plus en plus en contact avec des substances euh, parce qu'elles sont intéressées par les soins du corps, euh, par euh, pas mal de choses qui les font rentrer dans la vie adulte et je pense que c'est vraiment à ce moment-là aussi qu'il y a un gros, un gros, gros tri à faire et c'est le moment aussi de les faire rentrer dans une, un chemin différent. pour moi c'est une étape clé. Mm. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est très intéressant. Les, les, la question des perturbateurs endocriniens, de bon, on, on en a aussi dans certaines plantes. Alors évidemment, faut faut avoir cette notion, faut avoir cette connaissance-là. Tu vois, il y a des, des plantes qui sont, qui sont quand même qui ont un impact sur la, sur la santé hormonale, mais voilà, faut, faut en avoir conscience aussi. Mais c'est clair que euh, dans notre quotidien, il y a énormément, quand on regarde la liste des, des, des, des, euh, des produits qui contiennent et qui euh, larguent en permanence des perturbateurs endocriniens, c'est gigantesque. Euh, Aujourd'hui, c'est encore très très peu réglementé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les perturbateurs endocriniens, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier. C'est que c'est pas forcément la dose qui fait le poison, contrairement à, à pas mal d'autres substances. C'est qu'en fait, ça peut agir à des toutes petites doses infimes. Et c'est surtout la régularité de l'exposition qui compte en fait. Et donc, voilà, c'est vrai qu'au quotidien, il faut il faut essayer de, de les fuir, de les bannir autant que possible, parce qu'aujourd'hui, ça ça pourrait aussi jouer dans les problématiques qu'on rencontre souvent dhyper relative, et on voit énormément de femmes qui ont des symptômes prémenstruels assez importants, et on sait que des substances bah, qu'on appelle xénobiotiques, hein, qui ne sont pas, euh, pas les bienvenues dans notre organisme, peuvent justement euh, influencer dans le mauvais sens euh, le, le, la balance hormonale. Quoi. On, sait, on sait, quoi. Et, et ça, c'est une vraie problématique de santé publique qui n'a pas encore été vraiment prise au sérieux, je crois. Pas encore c'est vrai que le, pour revenir au sujet de l'herboristerie, ouais. euh, quand on quand on commence en fait à, à employer les plantes euh, dans son quotidien, euh, naturellement déjà on va éliminer beaucoup de sources de perturbateurs endocriniens. Ouais. Euh, je pense à des choses toutes bêtes, mais quand on se met à boire un litre et demi de tisane d'ortie par jour parce qu'on veut faire une cure reminéralisante, eh bien naturellement, on va éliminer d'autres types de boissons, donc d'autres types de contenants qui relarguent des perturbateurs endocriniens. En fait, le, le changement se fait hyper vite. Il suffit ouais. d'avoir déjà l'envie et petit à petit, on, on en élimine beaucoup. Oui, c'est quand, quand on introduit, en fait, le, la démarche, elle est positive, c'est-à-dire on vient introduire dans votre vie les plantes, donc que ce soit sous forme de tisane, euh, euh, que ce soit dans votre environnement extérieur, etc. Et elles prennent la place en fait, euh, et, et du coup finalement on n'a plus la place pour les, pour les autres produits effectivement comme tu disais, donc on va pas boire le coca light parce que finalement on se sera habitué à boire, peut-être c'est pas tout à fait le même goût, mais peut-être qu'on se sera habitué voilà, à boire en retires au marin, on va pas acheter le produit chimique euh, qui permettra de laver les sols parce qu'on aura sa recette et finalement on sera bien content d'avoir sa propre recette. Euh, voilà. Et, et si, si je reviens sur, les, sur tous les, les produits que tu pour lesquels tu proposes des, des enfin, pour lesquels tu as développé un peu euh, toute une expertise, donc tu m'avais parlé de savon naturel, de cosmétiques, donc quand tu dis cosmétiques, donc c'est les crèmes, est-ce est que ça peut être aussi mascara, rouge à lèvres et compagnie ou... Je l'ai fait pendant un moment. c'est Je trouve que c'est beaucoup d'efforts euh, pour un résultat qui n'est pas toujours optimal. Ouais. Je le faisais beaucoup il y a une dizaine d'années en fait quand j'ai commencé mais aujourd'hui on a quand même une gamme de masse, enfin, de maquillage bio qui est super donc okay. euh, j'ai un peu mis ça de côté mais euh, <rire> je peux vous montrer un peu ce que je fabrique tu vois ça c'est par exemple c'est mon démaquillant c'est une base de liniment que j'ai fait avec du plantain d'accord okay. que j'utilise euh, tous les jours ouais. euh, ça c'est ça va être ma crème euh, visage et soir dont je l'ai appelé vieille peau Allez à, à la pâquerette ah ouais d'accord donc ma eu oh, à huile de pâquerette voilà tout simplement et puis des huiles végétales euh, probablement de la bourrache je ne me souviens plus exactement de ma recette je l'ai fait beaucoup varier dans le temps mais c'est super mmh. et ça donne euh, un, une qualité de peau qui est incomparable Bonjour. et là on est vraiment dans, on est dans la cosmétique euh, pure mais en même temps on est aussi dans le soin de la peau en fait. c'est pas que mmh. de la cosmétique mmh. et voilà euh, mes petits savons donc euh, ça fera peut-être le lien avec le pissenlit euh, voilà ça, tout ça ce sont des savons 100% naturels avec des plantes et euh, tu mets là, quoi là-dedans alors comme plante <rire> euh, là je mets du calendula dans celui-ci donc un ouais. macérat huileux de calendula et celui-ci mmh. j'ai mis un extrait de café enfin j'extrais oh, la ouais. caféine tu peux aussi faire un, une macération de café sur une base d'huile qui donne un mmh. parfumé très puissante j'ai mis de la cannelle euh... Voilà, les, les possibilités sont infinies. Mais vraiment, c'est ça que je voulais transmettre ce soir. C'est que pour moi, l'approche de l'arboristerie, c'est vraiment une arboristerie traditionnelle où on fait revenir les plantes dans une pratique quotidienne. Il n'y a pas besoin d'être expert en fait, pour commencer à faire des choses. Mmh. Euh, on peut faire du sel de table dans lequel on va mettre des plantes, euh, sans parler forcément d'aller transformer pour faire des crèmes avec des émulsions qui peuvent faire un petit peu peur, mais bah, déjà euh, rien que de se faire une, une infusion bien concentrée qu'on va utiliser localement euh, euh, pour se nettoyer le visage quand on a de l'acné par exemple, c'est une, euh, mmh. une super façon euh, d'utiliser les plantes. Et, je pense que c'est très proche de la façon dont fonctionnaient les anciens qui avaient leur savoir, leur jardin. Ils allaient chercher les plantes et puis hop, ils faisaient leurs petits trucs. Euh, et c'est cette pratique-là que moi j'aime vraiment dans l'herboristerie. C'est top Alors du coup, euh, par rapport au pissenlit, est-ce que, donc imaginons qu'il n'y ait que du pissenlit dans ton jardin <rire> ouais, En ce moment, ce n'est pas loin de la vérité. <rire> euh, oui, alors le pissenlit, c'est... Pour moi, c'est vraiment la plante emblématique euh, d'une arboristerie pratique. C'est une plante qui pousse en abondance, donc on peut aussi récolter euh, de façon assez conséquente à l'échelle de son jardin. C'est une plante qui va beaucoup se reproduire. Mm. Euh, alors traditionnellement, c'est sûr qu'elle est associée à, à la bile, hein, au fait d'augmenter la quantité de bile. Donc Pour son action euh, digestive, pour son action un, tout, un peu laxative et surtout dépurative, on la connaît beaucoup comme mm. ça. Donc moi je l'utilise beaucoup dans mes mélanges de tisane, J'aime bien mmh. faire des cures dépuratives printemps-automne. Donc c'est vraiment un ingrédient de base, mais j'aime bien en fait le goût de la racine de pissenlit. D'ailleurs certains la torréfient. Ouais, la racine de pissenlit est assez douce au goût. Elle est plutôt bien tolérée. Euh, bien sûr, bon comme toutes les plantes du foie, on précisera que si vous avez des calculs biliaires, il faut rester prudent et peut-être même éviter. Mais voilà, la plupart du temps c'est bien toléré. Puis c'est un goût assez doux effectivement. Ouais. Mmh. C'est une plante qui présente pas de toxicité en dehors des, des, des précautions que tu viens de citer, donc qui est facile oui. à utiliser. Et donc ça, c'est les aspects un peu traditionnels qu'on apprend en oui. herboterie et qu'on va trouver sur Internet. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que... Il n'y a pas que la racine, mais Déjà, les feuilles sont euh, mmh. très nutritives parce qu'elles vont être riches en vitamines et en mmh. minéraux. On trouve euh, notamment beaucoup de vitamine C euh, et de magnésium dans la feuille, donc ce qui en fait euh, vraiment hein, euh, une ressource alimentaire qui est intéressante. Donc, mmh. l'utilisation la, la plus connue, ça va être euh, la salade de pissenlit mmh. pour son goût amer hein, qu'on utilise. Euh, Enfin, qu'on va plutôt préparer au printemps donc il vaut mieux prendre des jeunes pousses qu'après la feuille est un peu coriace c'est pas très agréable en bouche on peut faire d'autres choses aussi euh, on peut faire des pickles c'est des, des petites préparations fermentées donc là on va prendre le bourgeon de pissenlit. Euh, on va rajouter des petites tranches de radis et puis après, c'est des techniques traditionnelles de fermentation tu sais, en saumure. Euh, mmh. Ça permet vraiment de, de potentialiser en plus toutes les vitamines qui sont à l'intérieur du pissenlit. Donc ça, c'est super sympa. Mmh. Euh, on peut faire des pestos de feuilles de pissenlit. Mmh. Ça doit piquer un peu, non Un peu, un peu... Amère, mais après, on peut le mélanger mmh. avec d'autres produits euh, Ouais. Moi, j'aime bien. On peut, faire, on peut aussi les cuisiner comme, euh, comme des épinards, les feuilles de pissenlit. Il y a plein de okay. façons de ouais. Donc ça, c'est pour la cuisine. Et, euh, et ce qui est intéressant, qu'on dit souvent moins, c'est que les fleurs de pissenlit sont aussi intéressantes parce qu'elles sont très riches en flavonoïdes, mmh. pour leur qualité euh, antioxydante. Et quand on parle d'usage externe du pissenlit, la seule chose qu'on trouve dans la littérature, ça va être le sucre, un peu comme la kélidoine, qu'on va utiliser pour éclaircir la peau, par exemple pour les taches de rousseur ou pour les taches brunes ou pour les verrues. Mais la kélidoine est plus efficace. Mais la, en fait, la, la fleur de pissenlit peut être aussi travaillée sous différentes formes galéniques. On peut en faire une macération, on peut en faire une teinture, on peut en faire une infusion. Qu'on peut ensuite utiliser dans des préparations. Donc, ça, c'est plutôt ce que j'aurais tendance à faire. Euh, mmh. je, donc, faire. Je fais beaucoup de macérats de fleurs de pissenlit qui sont aussi intéressantes, du coup, qu'une qu qu île de bourrache pour ses propriétés antioxydantes et mmh. ajuster sur la peau. Donc, ce sont des préparations qui vont faire beaucoup de bien aux peaux euh, euh, qui ont de l'inflammation, aux petites dermatoses, en fait, euh, en général. Voilà. Donc après, c'est ce macérat pissenlit. On peut très bien faire des, des savons au pissenlit. Ça va faire un savon qui est, qui est doux. Alors on ne va pas retrouver le parfum parce que la saponification va couvrir le parfum des plantes, mais c'est une belle façon d'avoir la plante au quotidien. Eh ben, c'est super intéressant parce que le pissenlit, bon. Voilà, il y en a, y en a à profusion il y en a à foison. Et donc, du coup, voilà, on est toujours un petit peu dans ces problématiques d'aller euh, chercher les ressources euh, sans trop euh, impacter, ouais. évidemment, le, le milieu naturel. Hein. C'est des questions qui se posent de plus en plus et euh, il faut se poser. Et justement, le, le pissenlit, c'est intéressant pour ça. Euh, c'est très intéressant, du coup, l'utilisation des fleurs. Parce que, voilà, donc, en gros, tu prends ton pissenlit, tu gardes les racines pour te faire ta petite décoction après les avoir séchées préférentielle, préférentiellement, parce qu'il y a quand même le suc hein, qui est irritant. Euh, donc voilà, on va d'abord faire sécher les racines, et ensuite euh, bah, on se fera une décoction avec les racines, si on peut. Si on veut, se faire une cure dépurative et effectivement, euh, soit sous forme de cure, soit, soit des petites tisanes de temps à autre. Euh, en décoction, hein, parce que c'est des, des racines et c'est coriace. Et on, on peut du coup, avec les feuilles, se faire sa petite salade pour le midi. Et puis avec les fleurs, se faire du coup le macérat huileux qui va euh, donc soit être ensuite euh, servir comme base pour un savon, soit qui va être appliqué directement pour la peau, euh, pour euh, calmer les inflammations justement de la peau. C'est vraiment génial ah oui, c'est ça que j'adore. C'est vraiment une plante mmh. euh, qui est tellement généreuse. Et il y a une autre, euh, un autre volet que j'avais envie euh, d'évoquer un petit peu, c'est euh, les propriétés, euh, on va dire, le folklore un peu euh, magique hein, de la plante. Et c'est mmh. ce très intéressant aussi pour retenir ses propriétés. Euh, c'est une plante qui traditionnellement euh, est associée à la transformation, parce qu'elle a la capacité euh, de transformer le sol en, en le reminéralisant. Et elle-même, euh, elle, elle se transforme, elle, elle, est, elle se dissémine en fait par euh, toutes les graines qu'elle va faire euh, donc c'est une, une plante qui est traditionnellement utilisée, associée en fait euh, euh, au rite où on a envie de, de laisser partir quelque chose comme le pissenlit, qu'on souffle hein, tu sais, le, tous les, mm -hmm. les petits papillons qui vont s'envoler euh, et pour, euh, pour laisser partir en fait hein, donc, de la même façon qu'on a ces propriétés détoxifiantes qui vont purifier l'organisme on avait déjà l'idée de ça dans euh, la façon dont les anciens visualisaient la plante et de la façon dont elle pouvait nous accompagner. Moi j'aime beaucoup faire ces parallèles parce que ça nous enseigne beaucoup de choses. C'est très parlant parce que ça m'est déjà arrivé par exemple de conseiller les racines de pissenlit euh, dans le cas d'une personne qui avait eu une surcharge émotionnelle en fait et euh, il fallait laisser entre guillemets partir ces émotions qui s'étaient un peu imprimées dans le corps. Alors évidemment il y a un effet… Euh, bon, physiologique puisque dépuratif, mais quelque part, il y avait un espèce de parallèle symbolique et ça me parlait plutôt bien de proposer ça et ça a effectivement fait du bien à la personne. Donc, ouais, tous, tous ces parallèles-là, ils sont toujours vraiment intéressants. Hein. Oui, c'est bien euh, d'apprendre, je trouve. C'est ludique. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, de ne pas trouver comment nous mettre le pissenlit dans les shampoings ou dans les produits de ménage. Alors, dans les produits ménagers je ne suis pas sûre que ce soit le plus efficace moi j'utilise beaucoup euh, de, je fais beaucoup de vinaigre en fait c'est euh, de vinaigre euh, à base de plantes et pour le ménage mmh. avec du citron, de la cannelle, des clous de girofle ça, ça marche super bien mmh. en plus ça sent bon, ça permet de masquer l'odeur du vinaigre il y a beaucoup de personnes qui sont mmh. réticentes pour faire ça et après dans un shampoing, bah, si je ferais une, une belle décoction euh, non, une belle infusion de fleurs de pissenlit euh, en phase aqueuse dans un shampoing ça, ça serait très bien ah ouais, donc infusion de fleurs aqueuses, après tu mettrais un peu de, de mucilage avec les graines de lin, qu'est-ce que tu mettrais voilà. d'autre du coup je mets, un peu de, je mets un petit peu de tensioactif, ouais. c'est la seule chose que j'achète. Ce sont des tensioactifs qui souvent sont dérivés euh, d'huile de coco, il y en a, ou de plantes alors, malheureusement qui sont pas toujours très très locales. J'ai oui. expérimenté avec des plantes euh, qui vont contenir des tensioactifs, hein, comme le lierre ou la saponaire. Euh, mais on n'a ouais. pas l'effet moussant auquel on est habitué. Donc, ça fonctionne. Hein Moi, je l'ai déjà fait plein de fois. Mais c'est vrai que quand je transmets ces recettes, les gens sont habitués à vraiment pouvoir avoir une mousse abondante. Donc, je rajoute un, un tout petit peu de tensioactif mmh. pour cette raison-là. Et c'est tout. quelques gouttes de conservateur et voilà, c'est parti pour le shampoing. J'en fais même pour les enfants. Ma fille mmh. se lave les cheveux avec mon shampoing au lait d'avoine que je fais aussi mmh. euh, avec des avec des flocons d'avoine en fait je vais extraire euh, de la même façon euh, ce côté un peu gélatineux super intéressant mais c'est trop bien en tout cas ça m'a séduit là, ta présentation de, de du pissenlit effectivement de de enfin moi je trouve ça assez assez génial d'imaginer que cette fin, de, de penser que cette plante depuis les racines jusqu'à la fleur euh, peut nous offrir euh, ces euh, elle peut nous offrir, elle l'a pas choisi mais en tout cas euh, elle peut nous aider dans notre quotidien euh, à la fois à prendre soin de nous mais à la fois aussi à faire en sorte que notre environnement naturel soit, soit moins pollué et ouais, non, du coup je trouve ça vraiment, euh, vraiment beau en fait de voir tous ces aspects là de, de, de, de, bah, de l'arboristerie au sens très très large du terme euh, euh, voilà donc c'est super merci en tout cas, bon, on, a, on a passé la demi-heure donc euh, c'est parfait, et dans les temps Merci en tout cas de, de nous avoir fait cette présentation. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin euh, Oui, pratiquez. Lancez-vous. C'est vraiment <rire> euh, mon invitation euh, ce soir. Euh, commencez avec des, des, des choses simples. En ce moment, on a un deuxième printemps. C'est euh, très étonnant. Donc Il euh, y, y a des toutes jeunes pousses de pissenlit à aller chercher. Donc Faites bien attention à les prendre dans des endroits qui sont loin euh, de la, des sources de pollution. C'est important. Oui, oui, oui tout à fait et après quand on mange effectivement, si on veut se manger des, des feuilles euh, crues, il y a toujours un petit peu cette question des éventuelles contaminations donc il faut voilà, peut-être faire attention encore une fois où on prend, où on, où on va cueillir si jamais on mange cru, c'est un peu plus, euh, on va dire, euh, voilà, faut peut-être faire un peu plus attention que si on cuit aussi les aliments, enfin le, le, le pissenlit quoi. <rire> ah. Voilà, bah, merci en tout cas pour, pour être, pour être venu, pour avoir participé à cette interview. Et euh, bah, du coup, je laisse les, les intéressés aller voir sur, sur, sur ta page, mes recettes naturelles, et pour voir ensuite euh, bah, ton blog et tout ce que tu proposes sur ton site. Euh, merci. Merci, je, propose, je souhaite une bonne soirée à tout le monde, et puis je vous dis à lundi prochain. Et bon, bon replay pour ceux qui regardent en replay. <rire> Salut Merci à tous, au revoir. <rire>